Pour cette dernière... Blah, blah, blah. Salut, je m'appelle Andrea, je suis en troisième année de communication à l'école ISCPA à Toulouse et aujourd'hui je vais vous parler de mon stage en Guadeloupe, à la Croix-Rouge, soit à la Pirac. Pour cette dernière année de communication, je voulais trouver mon stage dans le secteur humanitaire à tout prix et donc je regardais les os sur le site Coordination Sud et je suis tombée sur l'offre de Guadeloupe, donc à la Croix-Rouge. Et euh, j'ai pas hésité à postuler sans vraiment penser que je pourrais être prise et finalement, bah, je fais mon stage en Guadeloupe. Je travaille à la PIRAC, qui est une plateforme d'intervention régionale située dans les Caraïbes et qui fait partie de la Croix-Rouge française. Je m'occupe de la communication du programme Ready to Mes missions sont principalement de la communication institutionnelle et de sensibilisation. Je m'occupe de gérer les réseaux sociaux principalement, mais aussi de créer des supports de communication et dernièrement de créer le site internet de la PIRAC. J'ai découvert une nouvelle région très différente de celle de la métropole, une nouvelle culture et de nouveaux paysages. Il y a beaucoup de plages magnifiques, de cascades et une très belle forêt tropicale. Et mon objectif avant de partir, c'est de monter à la Soufrière tout Donc...